joyeux noël tout le monde comme des millions de canadiens ma famille a bien hâte de se rassembler à noël pour passer du temps ensemble c'est le temps de l'année où on ralentit un peu où on regarde les mêmes films de noël encore et encore surtout la guerre des tucs où les petits regardent par la fenêtre pour voir arriver le traîneau du père noël et où on prend tous le temps de remercier les personnes importantes pour nous cette année je pense notamment aux Canadiens qui redoublent d'efforts pour rendre notre pays plus fort. Je pense aux membres des Forces armées canadiennes qui protègent notre pays et nos valeurs. Aux médecins, aux infirmières et aux premiers répondants qui travaillent pendant les Fêtes. Et à tous ceux qui vont être là pour aider leurs amis et leurs voisins. L'année 2022 a été difficile et pour bien des gens, les Fêtes ne seront pas faciles non plus cette année. Mais je sais que les Canadiens vont rester là, les uns pour les autres en 2023, parce que c'est dans notre nature de le faire. On est là pour s'entraider. Et quand les temps sont durs, on reste solidaire. Notre pays a traversé plusieurs épreuves, mais les Canadiens continuent de faire preuve de générosité, de gentillesse et d'espoir. Pour les chrétiens, c'est un moment tout particulier où on célèbre la naissance du Christ et la perspective de paix et de joie qu'elle fait naître. Quelles que soient nos convictions, ce sont des valeurs qu'on peut incarner en cette période des fêtes. Alors, au moment où on se réunit sur les lumières scintillantes de Noël, où on lève notre verre entre amis et collègues, où on revoit nos cousins et cousines, nos oncles, nos tantes, nos nièces et nos neveux qu'on n'a pas vus depuis trop longtemps, et où on célèbre nos traditions uniques qui reflètent la diversité du Canada, rappelons-nous la chance qu'on a de vivre dans un pays de paix. Un pays où les familles peuvent vivre leur foi librement et être fiers des communautés qu'elles représentent. Et pour la nouvelle année, restons solidaires afin de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Sophie, Xavier, Ella Grace, Adrien et moi vous souhaitons paix, santé, amour et joie en cette période des fêtes. Joyeux Noël!